Et la façon qu'elle qu était ratoureuse, et en refusant tout ce que je voulais lui dire sur l'identité de ma personnalité juridique, elle voulait rien savoir de ça de A à Z. Et même qu'elle ne m'a jamais... Puis elle me menaçait toujours d'arrêter et d'accrocher, de ne pas continuer la conversation. Voyez-vous, c'est elle qui me doit de l'argent, c'est moi qui est en droit d'aller chercher pour ma personnalité juridique. Mon moyen de subsistance, parce qu'il donne de l'argent à ma personnalité juridique, pas à la nature humaine. Non, non, ça c'est interdit. Puis ma personnalité juridique, j'en ai besoin pour ma subsistance. Vous comprenez? Parce qu'oubliez pas qu'en plus de tout ça, on est survivant de la personnalité, de, de, de l'enfant fœtal qui est tout simplement un, un, un défunt, qui est déterminé comme étant un défunt. à l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux, la loi... L-0.2 de 1972. Je lui ai demandé... je dirais, madame, madame, elle voulait juste. Euh, monsieur, elle voulait juste confirmer votre identité. Oui, mais pas de cette façon-là. Je... Moi, c'est pas ma... mon identité, ma... monsieur. C'est ça. C'est ça que je lui disais. C'est pas mon identité, c'est l'identité de ma personnalité juridique. Ouais. Parce que toutes les. Donc, donnée, juste pour, pour terminer, juste pour dire grosso modo ce qu'il y en est pour votre information, puis elle ne, elle ne peut pas insister là-dessus, c'est qu'un prénom usuel avec un nom de famille, le prénom usuel a un numéro d'assurance sociale, le nom de famille n'en a pas, ça n'a pas de vie. J'ai gagné ça à la cour. Et elle n'a jamais accepté ça. Donc, elle ratourait. Mais savez-vous quelle est la dernière question qu'elle m'a demandée Elle m'a demandé? dit, euh, quelle était votre adresse précédente, au lieu que ce soit ici, le 114 boulevard des vétérans? J'ai dit, il n'y avait pas d'adresse précédente parce que les autres adresses, il n'y avait pas de numéro de sociale. Ça se trouvait être mon nom de baptême, c'était un nom propre, c'était pas un prénom usuel. Oui, monsieur, je, com je comprends parfaitement. Sans ce doute ce que vous voulez dire. Mais oui. euh, au fin, au fin de, euh, euh, de l'authentification, chez nous. Ça prend les, les réponses questions. Je le sais. Sinon, on ne pourrait pas vous divulguer les informations dont on n'est pas en mesure de vous écrire. Ben, vous êtes obligé, vous savez, vous êtes obligé, parce qu'en l'article 1 du Code civil, écoutez bien ce que je vais vous dire là, puis là, ça va vous rassurer. Mais en vertu de l'article 1. Non non, non, non, non, écoutez. Non, non, je sais, bien. mais je ne vous demande pas de, de, de, de renverser ce qui vous, vous a été enseigné. c'est pas ça que je vous demande. Je vais tout simplement vous dire qu'en vertu de l'article 1 du Code civil, ils disent que l'être humain possède la personnalité juridique. Donc, jusque-là, si on veut respecter la loi, ils n'ont pas le droit de dire mon dossier Service Canada et demander le prénom usuel avec le nom de famille, puis là, dire que quelle est la date de naissance du prénom usuel puis du nom de famille, puis le numéro d'assurance sociale. Ils n'ont pas le droit de demander ça parce qu'il n'y a pas de nom de famille. Ça a été confirmé par le directeur de l'État civil. Et quand on donne un nom de famille, c'est comme si on devenait une chose. Et là, mais on n'a plus de droit. On n'est plus capable d'exercer nos droits. C'est la dérogation... En... Le nom de famille est né le 23 août 1794 par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Alors qu'un prénom usuel, c'est un nickname, c'est un pseudonyme, ça n'a pas de naissance. C'est le gouvernement qui a enlevé les traits d'union, il a capturé un prénom, parce que là, ça a fait quatre prénoms, au lieu de faire un nom propre. Et là, il a, il a capturé un prénom, et il lui a donné un numéro de son sociale et un prénom, ça ne se baptise pas. Moi, ouais, c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre qui a été baptisé. Le reste, ça n'existe pas. Ça n'a pas de date de naissance, puis il est sur le talon. Donc on appelle ça le talon-souche du certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et le talon-souche, automatiquement, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de parents Il n'y a même pas la signature certification conforme du directeur de l'État civil. Ça n'existe même pas. C'est l'article 33 de la Charte canadienne qui permet au gouvernement, à tout le monde, même à moi, j'ai le droit de déranger à vos droits, oui. vous. J'ai le droit de déranger à votre autorité. Comme les juges ont le droit de déroger à mon autorité, à mes droits, à moi, puis à l'autorité et aux droits de ma personnalité juridique qui n'a pas de vie, mais que je représente par, à partir du jugement, et à, à partir de l'article 1 du Code civil et à partir de l'article... Comme représentant, il ben, n'y a aucune loi qui s'applique à nous, puis il a aucune obligation de débiteur, c'est-à-dire payer des dettes, des impôts ou avoir un compte bancaire. Ça nous est interdit. Tout nous est interdit. On n'a pas le droit d'avoir de maison, de voiture, on n'a pas le droit d'avoir un permis de conduire. Ils m'ont enlevé ma carte de chance maladie. Pourtant, ils sont religieusement embarqués sur la pandémie, le coronavirus. Ils, ils, ils disent tout simplement essayer de protéger la population. Pas Ils ne reconnaissent pas notre nature humaine. C'est des bandits des bonheurs. C'est seulement pour l'argent qu'ils font ça. Pensez-y deux minutes. Puis un, de la Charte des loyers de liberté de la personne du Québec, vous comprenez? Donc, on ne peut pas, on peut pas arriver et me dire... Non, je, je lui disais à la dame, je dis ici, c'est le 140 boulevard des vétérans. Hein? Puis 5 ans le gouvernement des vétérans à Cowansville, ça, ça se trouve être l'adresse ici pour Jacques Normandin, qui est la personnalité juridique inanimée, qui a un numéro d'assurance sociale qui est 231, 249, 525. Et là, il n'y a pas de date de naissance. Dans le directeur de l'État civil me l'a confirmé. C'est une chose. C'est une propriété du gouvernement. Et là, elle me posait des questions de façon à ce que moi, je réponde. Pour confirmer que je deviens moi-même, dans mon verbal, dans mon verbe, dans mes paroles, que je deviens la personnalité juridique alors que je ne le suis pas. Vous comprenez? Et ça, elle n'a pas le droit de faire ça. Moi, c'est parce que ça fait des années que j'ai gagné ça. Et là, actuellement, je suis le seul qui a gagné ça ici au Canada pour le monde entier. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, ben, elle était retoureuse, puis je savais qu'elle était avocate. Parce qu'elle a enseigné de toutes les façons inimaginables de me rentrer dans ce piège-là et je n'ai pas embarqué. Surtout quand elle m'a demandé quelle était votre adresse précédente. Ça ne regarde pas, ça. Quand on, on dit « Mon dossier Service Canada », pourquoi vous avez sorti des documents comme ça en disant « Mon dossier Service Canada » puis que la personne est obligée de mettre un, un com puis de répondre à des faussetés? Donc, elle, elle je l'ai dit carrément, elle le sait, qu'elle m'a forcé à lui mentir de façon à pouvoir continuer à me mentir. Et le gouvernement est comme ça. On C'est en étant mensonger, en se faisant tromper l'un l'autre, qu'on réussit à continuer à discuter, à pouvoir négocier pour quelque chose. J'essaie de négocier ma, ma, mon supplément de revenu. Il faut que ça se fasse dans le mensonge, dans la tromperie. C'est obligatoire de que ça se fasse dans la tromperie et dans le mensonge. C'est grave, ça. Ceux qui nous forcent ça, là, à faire ça, ils n'ont même pas besoin d'être jugés. On les met en prison directement à vie. Ils n'ont pas le droit, il n'y a pas personne qui a le droit de faire ça, à moins de vraiment ignorer ce qu'ils font. Puis moi, à mon avis, ceux qui travaillent pour le gouvernement, ils ignorent ce qu'ils font. Beaucoup ignorent ce qu'ils font, sauf les avocats et les avocats. Si, dans, que ce soit dans le coronavirus, que ce soit dans la, dans la dette nationale, dans les problèmes hospitaliers, dans les budgets ou quoi que ce soit, nous sommes victimes de mensonges par nos gouvernements à cause des marchés boursiers, puis à cause de l'impôt sur le revenu, puis tout, tout, tout au Canada, à partir du Québec, N'oubliez pas que quand vous allez voter, vous signez un chèque. Quand vous mettez un crochet sur votre bulletin de vote, vous donnez au gouvernement de l'argent, c'est un chèque en blanc, puis le gouvernement va chercher de l'argent sur les marchés boursiers pour fonctionner pour les quatre prochaines années. Puis ça, personne n'est au courant de ça, puis personne ne va vous le dire. Un voleur ne vous dit pas comment il vous vole. Jamais il ne va vous le dire. Donc, essayez pas de lui demander « Est-ce que c'est vrai? » Voyons donc, venez-en là. L'agence de l'ONU du Canada, le général du Canada, j'ai tous les numéros d'enregistrement au registre des entreprises de revenus Québec et tous les conseils d'administration, ça appartient tout à l'ONU Québec. Mais les gens ne sont pas au courant. J'ai tout sorti ça, moi. Mais moi, je vous parle, je vous dis ça, mon cher monsieur, je suis certain que vous n'êtes pas au courant de ça. T'sais. Oui, je... je... C'est seulement du conflit d'intérêts qui fonctionne, seulement du conflit d'intérêts, entre les juges, entre les politiciens, entre les fonctionnaires du gouvernement, contre le peuple. N'oubliez pas que euh, la couronne, c'est les 540 000 fonctionnaires de l'État ici, avec les ministres. Mais depuis 1985, ça se trouve à être le, le, le Brian Mulroney, l'ancien euh, premier ministre du Canada, qui s'est approprié ça par la, la, la dévolution de la couronne. Donc ça, ça veut dire que les fonctionnaires ainsi que les ministres n'ont plus ce statut-là, même s'ils l'utilisent. On utilise le, le nom « souverain couronne de sa majesté » Alors qu'elle n'existe plus. Encore là, on se fait tromper. La monnaie, on a 2296 en billet de banque qui nous appartient. La balance, tout le reste, c'est tout l'argent scriptural. C'est tout de l'argent ex nihilo. C'est la crypto-monnaie ou n'importe quoi. Puis je ne suis pas contre la crypto-monnaie, mais il faut rester avec nos pièces, avec nos dollars chez nous. Jamais il, faut, il va falloir que ça. Jamais, jamais ça va être aboli, ça. Jamais. En tout cas, moi, pas de mon vivant, ça, je vous le jure, il n'y aura pas question que ce soit aboli. C'est la monnaie royale canadienne, puis elle va rester. Monnaie royale canadienne. Je suis monarchiste, et je vais aller jusqu'à ma mort. Je sais que vous êtes pas au courant de ça. Puis, je vais pas vous blâmer. Je sais que vous faites votre job de la bonne façon. La seule chose, c'est que je peux pas en aider, puis vous dire, si vous me dites, oui, moi, là, je vais vous dire, écoutez, c'est Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, OK? sur le certificat de naissance du directeur de l'état civil, ils ont enlevé les traits d'union. Donc, ça fait quatre personnes différentes. Si je vous demande, le numéro d'assurance sociale 231 249 525, c'est à qui? Est-ce que c'est à Jean? Ou à Joseph? Ou à Pierre? Ou à Antoine? Dites-le moi. Okay. Non, non, mais si vous me dites, automatiquement, vous savez que les autres ne l'ont pas. Et quand ça n'est rien qu'un, alors que moi, c'était un nom propre avec des traits d'union, le gouvernement a enlevé les 13 d'union, il a plus enlevé pour créer quatre personnes, comme si ma mère avait eu quatre enfants, à partir de là, c'est le gouvernement qui me trompe. C'est pas vous. C'est pas vous avec votre job. Moi, je vous pose une question comme vous avez le droit de me poser une question. Si vous voulez crier sur moi, je ne pourrais pas vous aider. S'il y a quelque chose dans quoi je pourrais vous aider, je le ferai. avec... Euh... Ben là, je vais vous dire la seule chose que je veux savoir... Oui, mais la seule chose... Non, non, pas plus d'identité. La seule chose que je veux savoir, vous le savez, le 231, 40... 231 249, 525, je suis avoir un supplément de revenu par H&R Bloc. Il m'a dit que a... j'étais supposé de recevoir 724 par mois supplémentaire. C'est-à-dire Jacques Normandin, puis automatiquement, c'est moi qui se trouve être le bénéficiaire de ça, dans le sens où, comme dit l'article 1, je suis supposé de jouir de ça, mais le chèque est fait au nom de Jacques Normandin, c'est pas compliqué. Et moi, ben, je suis obligé de mendier. Je suis obligé tout simplement de mendier Jacques Normandin pour ma subsistance, pour, moi, pour ma capacité de subsistance, c'est Jacques Normandin. Puis le gouvernement me l'a enlevé, mais je suis encore chanceux parce qu'il peut quand même encore fonctionner. Mais il fonctionne, écoute, c'est pas la grâce de Dieu parce que c'est les ténèbres actuellement qui nous gouvernent. Les ténèbres, c'est l'obscurité. C'est le diable. Terre. Et on y a, ça, c'est au mois de février. J'ai fait le rapport le 18 février chez H.R. Bloc à Quantzville. J'ai la lettre ici. On m'envoie actuellement le retours de TPS, là. Tu sais, la, la TPS, j'ai reçu ça hier. Je ne change pas ces chèques-là. Je ne peux pas changer les chèques s'ils ne sont même pas capables de me donner mon supplément de revue. Vous comprenez? Puis ça, c'est des chèques. C'est tout fait au nom de Jacques Normandin. C'est seulement fait au nom de Jacques Normandin, celui qui a le numéro d'assurance sociale puis il euh, n'y a pas de dépôt direct, je refuse tous les dépôts directs, mais là, veux une chose que je vous dis, c'est que moi, je ne fais plus de rapports d'impôts. J'en ai fait un cette année parce que je, je croyais à la bonne foi du gouvernement. Mais là, je cours après mon argent, vous comprenez, je cours. Jamais, jamais, je ne vais refaire des rapports d'impôts, puis je, je vais les accoter au mur, c'est pas vrai qu'ils vont me faire crever parce que je suis une nature humaine. Ils créeront même pas ça. Croyez-moi, ils ne crairont même pas ce qui va arriver. Puis après, ce que le gouvernement me doit, parce qu'ils m'ont menti, parce que j'ai perdu des millions et des millions et des millions de dollars depuis l'an 2000, donc vous comprenez, c'est vraiment pas drôle. Il y a un formulaire que vous pouvez remplir, si vous ne voulez pas dans votre rapport d'impôt. Ah oh non, c'est fini! Ça, c'est fini, je vous le dis, là, ça c'est enregistré. C'est fini, le rapport d'impôt. On me vole, on me ment... Non, on va me demander un rapport d'impôt pour avoir le droit d'avoir des suppléments de, de revenus. Puis des rapports d'impôt avec ma signature, celui qui va faire le rapport d'impôt, ça va être le comptable, c'est lui qui va être responsable. C'est lui, vous allez travailler juste avec lui. Jamais, moi, une nature humaine, non. Mais si la personne qui a signé le rapport d'impôt de Jacques Normandin, et puis est, est coincée avec des problèmes, vous allez me voir bondir, je vais faire disparaître. Disparaître l'impôt sur le revenu, pas les taxes sur les biens et services, parce que ça, les gens sont libres d'acheter des biens, de payer des taxes ou non. Il y en a un qui me disait que l'impôt, euh, ça n'existait plus en France. Non, non, non, oubliez ça, le gagnant, Voyons donc. L'impôt, ça existe en France, puis c'est pire ici. Vous n'est pas dire des niaiseries. Alors que je l'ai fait mon, mon rapport d'impôt, puis au moins, je viens, on est obligé de renouveler le rapport pour faire une demande de supplément de revenus renouvelables chaque année. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire quand on me ment, quand on me trompe? Okay. Je ne peux pas embarquer là-dedans. Je suis assez intelligent pour ne pas embarquer là-dedans. Ok, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Euh, je vais vous dire franchement, c'est tout simplement de savoir où ils sont rendus, parce que, première des choses, euh, le 11 de ce mois-ci, ça fait un mois que l'enquête est commencée, alors que moi j'ai commencé en 2016, qui paye Jacques Normandin avec son numéro d'assurance sociale 231-249-525, ça c'est celui que je représente, et qui envoie le supplément de revenus, comme il continue à envoyer actuellement les prestations de la Sécurité de la vieillesse, de la retraite Québec, tout simplement, qui continue, mais qui mettent qu mette ce qu'il y a là-dedans, et en plus de ça, moi j'ai un jugement, mon cher monsieur, là, à la Cour municipale de, de Montréal, à la Cour du Québec, à la Cour supérieure, m'interdisant de parler au nom, de signer même un document au nom à la place, et pour le compte d'une personnalité juridique. Si j'ai bien, si bien compris, vous voulez savoir l'état de votre demande. Bien, écoutez, je pense que c'est normal. OK, monsieur. C'est pas de ma demande, c'est de la demande de ma personnalité juridique. Moi, je réponds pour la personnalité juridique. Alors, je pense qu'on euh, doit vous identifier plus. Et je dois vous poser des questions. Oui, OK. C'est la seule manière que je pourrais euh, euh, entrer dans un dossier. OK. okay donc euh, je vais commencer avec votre, avec votre numéro de, de sociale. Le numéro d'assurance sociale, comme je vous dis, on va commencer premièrement par l'identification du certificat de naissance. Je veux que vous le reconnaissiez. Si vous ne voulez pas le reconnaître, c'est encore pire. N'oubliez pas qu'on est enregistré, et moi je peux rendre ça public. Mais on va commencer par le numéro, par le certificat de la naissance du directeur d'état civil, qui est au nom de Jean joseph pierre antoine Normandin. Ils ont enlevé les traits d'union, euh, donc c'est quatre personnes. Et, la, et ce numéro-là, écoutez bien, c'est le numéro 04 0449 844 Et de ces quatre noms-là, ils ont capturé, écoutez-moi, ils ont capturé un nom qui s'appelle Jean. Et tu as le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Je viens de répondre à votre question. Et en plus de ça, le juge Champoux a dit que on ne dit jamais Monsieur jean -Au. On est obligé toujours de dire Monsieur Normandin parce que Normandin, ça ne dit pas. Puis ça, c'est dans le dossier de la Cour du Québec numéro 455-01-011755-117. Donc, c'est en 2011. C'est Serge Champoux qui a décidé ça. Donc, écoutez, je ne vous ai pas menti. Donc, c'est Jacques Normandin, 231 231-249-525. Maintenant, je vous donne son adresse civique, qui est sur le certificat de naissance. C'est le 114 Boulevard de Léthéran, à Cowansville, J. k 3... Mais là, il n'est pas encore sur le certificat de naissance. Le directeur l'État civil ne veut pas le remplacer. C'est toujours le 6181 rue de la Mayenne à Montréal, H1M1T4. Et le, bien Pourtant, il est payé. Là. Il a 139$ dans ses poches, puis ils ne veulent pas changer l'adresse. Mais le 139$, il m'a retourné quand même leur chèque parce qu'ils ne voulaient pas mon argent. Pourtant, ils l'ont retourné au 114 boulevard des vétérans. Vois-tu comment c'est une gang de voleurs et de bandits? C'est un avocat, ça. C'est des avocats. C'est seulement des avocats qui sont à l'agence, à la direction directeur des, de, de l'État civil. C'est seulement des avocats, puis ils ont tout fait Revenu Québec. Ils ont tout travaillé à Revenu Québec. C'est des bandits. On appelle ça des bandits. B9. C'est une personne inanimée qui n'a pas de date de naissance, qui est la propriété du gouvernement. Je viens de vous répondre, mais ne dites pas que c'est moi. Moi, j'ai gagné la coupe. il n'y a pas question qu'on corrompe, qu'on qu altère est, euh... mon identité, de, de, euh, je... qui, est, qui est mon nom propre, qui est mon nom de baptême avec des traits d'union. Et on l'a déjà fait. Monsieur jean Monsieur Jacques-Antoine. Je Monsieur jean Jacques antoine OK. OK, mais j'aurais besoin de, de, de la date de naissance. La date de naissance de qui? De, Pierre, de Jean? De Joseph? De Pierre ou Antoine? Est-ce que c'est un nom de naissance avec les traits d'union? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Celui qui est né? Monsieur ou celui Monsieur qui n'est pas né? Ah, on ne pourrait pas continuer. Ah, ben, vous Voyez-vous, puis vous êtes enregistré, puis vous n'êtes pas en défaut, vous-là, là. Moi, je vais vous protéger. Mais vous n'êtes pas en défaut. Vous ne pouvez pas continuer, parce que je suis obligé de donner une date de naissance à quelqu'un qui, qui existe dans des papiers, mais qui n'a pas de vie. Qui n'a pas d'os, qui n'a pas de chair, qui n'a pas de sang. Puis ça, c'est la personne qui va à l'hôpital, par exemple. Mais ils nous prennent comme nature humaine, puis ils nous envoient à l'hôpital comme du bétail. C'est pour ça qu'il y a une femme là, qui vient de passer sur Internet, vous l'avez vu. Elle s'est filmée, elle est morte. Elle est à l'hôpital de Joliette. Puis on on passe tout comme ça. Vous, vous ne faites pas de belles. Des... Comment On ne pourrait pas aller plus loin. Non, mais... Je le sais, je le sais. C'est impossible, mais ça ne peut pas rester comme ça. Parce qu'on est 37 millions 000, 000 de population et le gouvernement trompe tout le monde. Et là, les jeunes sont avisés actuellement ils n'ont pas le droit de se présenter devant les tribunaux. quand l'article la, 33, la, la dérogation qui leur permet de déroger à toutes les lois. À tous les jugements, à toutes les procédures, mon cher monsieur. Voulez-vous régler, voulez régler votre dossier? Moi, je vais régler le dossier de Jacques Normandin qu'on m'a confié. C'est Jacques Normandin. Je vous ai donné son identité tantôt. Il n'a pas de vie. C'est la propriété du gouvernement. Et il vaut 13 46 787 C'est écrit en rouge sur son certificat de naissance. C'est ça qu'il vaut. Que vous avez de vous la date, Comment vous dites? La date de naissance, c'est la date de naissance de Jacques, Joseph, Antoine, Pierre, sans nom de famille, avec des traits d'union, c'est le 13 juin 1951, je vous le dis, c'est Jacques, Joseph, Antoine, Pierre, sans nom de famille, parce que le nom de famille, il est né le... le il est né tout simplement par la loi 6 du futur de l'an du 23 août 1794. Il est né le 23 août 1794, et ça, ça regroupe tous les Normandins de la planète, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les religions, mâles ou femelle, Normandin, c'est genre invariable, et ça n'a pas de sexe. Le monsieur Normandin n'a pas de sexe, même si on l'appelle monsieur qui est au masculin, il n'a pas de sexe parce que c'est Normandin. Tu n'as pas, pas le droit de dire M. Jacques ou M. Antoine ou peu importe. J'ai donné le numéro du, du jugement du juge euh, Serge Champoux tantôt. Donc, vous l'avez la date de naissance, c'est pas celle de Jacques Normandin. C'est celle de Jacques, Joseph, Antoine, Pierre et Léné à Saint-Jacques. J'ai l'attestation de naissance, c'est moi qui l'ai signée. Et ça, le gouvernement ne peut pas me l'enlever. Et moi, c'est Jacques-Antoine qui a signé ça. Ce n'est pas Jacques Normandin non plus. Jacques-Antoine, Jacques c'est tout simplement mon nom à moi. Ça se trouve à être, euh, comment je peux dire, mon nom courant, mais pas un nom usuel qui appartient au gouvernement. Parce qu'actuellement, le gouvernement, c'est mon ennemi quand il appelle Jacques. Parce que Jacques, c'est une chose. Alors que Jacques-Antoine, c'est pour mes amis. Oui. Comment vous dites? La dernière fois que vous avez appelé notre centre d'appel. Tantôt. Ça doit faire à peu près, euh, pff, mon Dieu, ça doit faire à peu près trois heures, deux heures et demie, trois heures, puis j'attends tout le temps des heures à temps. Ça fait à peu près trois heures que j'ai appelé. J'ai parlé avec une dame, Joanne. Et elle ne m'a pas laissé parler. Vous, au moins, vous m'avez laissé parler. Vous êtes gentil, il n'y a pas de problème avec ça. Mais elle, elle était elle, elle retournée. Ok, Monsieur, tu dois vous poser une question. J'espère que vous seriez euh, euh, capable de, de répondre. Parce que c'est euh, la même question. C'est l'adresse précédente. Je <rire> pas d'adresse précédente. Pas pour jean joseph antoine pierre Normandin. Et, et, euh, ben, ça veut dire Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qui était à l'adresse n'a pas de numéro d'assurance sociale. C'est pour ça qu'Hydro-Québec a cassé mon bail. Donc, l'adresse précédente, peu importe, et donc, Québec n'accepte pas de fournir de l'électricité à un nom propre, à un nom de bataille. Et euh, ils l'ont reconnu, je le donc, Québec, comme quoi, ils ont reconnu mes jugements. Et seulement le fait d'avoir été honnête et d'avoir reconnu mes jugements, je leur ai donné l'absolution. C'est pas compliqué. Je leur ai donné l'absolution. Mais j'ai déménagé, j'avais pas le choix. Monsieur, j'aimerais bien vous aider. Oui. Excusez. Vraiment. Mais j'aurais besoin d'une adresse. Ça, euh... Ben, mettez le 114 Boulevard des Vétérans, il n'y a pas d'autre adresse. Vous l'avez, j'avais avez, avez allé aux enquêtes de l'État civil, il ne veut pas changer d'adresse, il me doit 139 puis lui, il a l'ancienne adresse de Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, ben, il a l'adresse. Ça ne va, va pas marcher avec euh, le 114 Boulevard des vétérans. C'est le 114 Boulevard des Vétérans, parce que ça, c'est la seule pièce d'identité de Jacques Normandin. Il n'y a pas d'autre pièce d'identité que son adresse civique, c'est tout. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas de date de naissance, vous comprenez? C'est un nickname, c'est un pseudonyme avec un nom de famille. Monsieur Normandin, je dois mettre fin à l'appel. Si... Mais au moins, non, non, je le sais, ça, je le sais. Écoutez, vous avez fait de votre possible, là. je ne peux pas vous demander l'impossible. Non, non, je sais, mais au moins, vous êtes enregistré, je sais ce qu'il y en a là-dessus, et euh, ce que je vis actuellement, je le vis pour vous, pour vos droits à vous, pour les droits de vos enfants, pour... vous comprenez? Je le fais pour vous, je le fais pas pour moi. Je comprends. Moi, moi, et moi de mon côté, moi, je suis là pour vous aider. Ah, j'en veux pas du tout. Et voyez-vous, vous, vous me dites, vous, vous me mentez pas, vous êtes obligé de me mentir dans le sens où vous êtes obligé de me demander, ce que vous demandez à tout le monde qui ne connaissent pas, ces gens-là ne connaissent pas leur identité? Je suis le seul qui a gagné ça, mon cher monsieur. Monsieur, monsieur désolé, vraiment, bon, je suis désolé, mais je dois mettre au sein à Vous êtes bien aimable, je vous remercie beaucoup, puis euh, écoutez, euh, euh, <rire> je vous remercie de votre générosité de temps pour m'avoir permis, euh, j'aurais pu quand même en mettre beaucoup, parce que vous savez, regardez ici, j'ai un texte, j'avais écrit, la dérogation selon l'article 33 de la Charte canadienne s'applique contre les libertés fondamentales à l'article 2 et contre les garanties juridiques à l'article 7 à 15. Non, mais écoutez, et cette dérogation à l'article 92.2 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1837 de l'impôt direct sur le revenu s'applique depuis 1942. Alors qu'en 1942, il y a eu location des domaines fiscaux. Le gouvernement a violé, ils ont, ils ont dérogé à tout. Puis dérogé aux articles 11 à 80. C'est comme ça. Voilà, c'est terminé. Fait que là, ah, je pas vais pas mettre ça possible. sur YouTube. Je pense que vous n'avez en entendu beaucoup. Euh, la population ne connaît pas son identité. Elle ne connaîtra jamais son identité. Il y a comme un voile qui s'installe. Dans l'esprit des gens, c'est quasiment diabolique, ça, c'est pas drôle. Parce que c'est pas d'hier que je vous enseigne des choses, et puis vous comprenez ce que je vous dis. Mais pour l'expliquer à quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas capable de le faire. Et ça, c'est tellement malheureux. C'est parce qu'à quelque part, c'est pas de votre faute. Là. En union depuis hier, Jacques-Antoine, mon numéro de téléphone, 438-390-6246. Jacques-Antoine, mon numéro de téléphone, 438-390-6246. À bientôt!